D'abord, je, je vous remercie de, de m'avoir invité. Euh, bien que je n'ai plus aucune responsabilité au sein d'un ce que je vais dire engage quand même cette association, donc euh, je vais faire preuve d'une certaine retenue, ou alors souligner ce qui euh, n'a jamais que dans mon, mon cerveau fatigué. Euh, Pierre a, a souligné les enjeux. Je ne sais pas ce indiqués. Je, je veux souligner quand même quelques difficultés. Euh, la question des médias n'est pas n'est pas une question isolée et isolable. Euh, elle constitue un enjeu, mais ce n'est pas un empire dans un empire. Elle n'est pas dissociable des transformations institutionnelles, et donc de l'éventualité d'une sixième république. Elle n'est pas isolable non plus du contexte européen, parce que ce qu'il y a à faire mettrait, mettrait à mal euh, la concurrence libre et non faussée. Donc, euh, vous Je vous rassure Pierre, au point, on en est de notre programme... <rire> Bon, ça va. Enfin bon, si vous voulez quitter euh, l'Union européenne, personnellement, je n'y vois pas un inconvénient majeur. Bien. Alors, je vais baliser un certain nombre de thèmes qui sont liés entre eux. Euh, la discussion permettra d'établir les liens. Puisqu'il s'agit d'une question institutionnelle, la première chose à faire, c'est de faire en sorte que s'il y a un quatrième pouvoir, ce ne soit pas un mot, ce soit un quatrième pouvoir constitutionnel et constitutionnalisé indépendant des trois autres, ayant ses propres modalités de composition et ses propres missions. C'est ça l'idée que vous avez partiellement reprise en 2012 d'un Conseil national des médias de tous les médias. Pas euh, cet organisme croupion qui ne s'intéresse qu'à l'audiovisuel, au moment où tout, tous les supports sont devenus poreux, pour ne pas rien dire des formes de propriété, et pas cet organisme fantoche qui se présente comme un organisme indépendant alors qu'il est nommé par les majorités parlementaires avec un poids décisif de l'exécutif. Donc un organisme qui soit un organisme totalement indépendant, ayant ses propres modalités de composition. Peut-être qu'on entrera dans les détails sur cette composition. Il y a au moins trois composantes. La représentation directe des journalistes et salariés des médias, j'insiste sur « et salariés » parce qu'on parle les journalistes. La représentation des formations politiques à la proportionnelle, quels que soient les modes de scrutin adoptés par ailleurs souhaiter la proportionnelle intégrale partout, et enfin les usagers selon des modalités qui restent à déterminer, parce que, sauf à céder à un peu de démagogie, les usagers des médias, il euh, euh, y a assez peu d'organismes représentatifs. Mais on peut estimer que leur laisser une place consultative peut créer une dynamique qui ensuite permet de leur donner un pouvoir délibératif effectif, et puis peut profondément modifier dans ses missions, c'est-à-dire euh, englobant l'ensemble des problèmes relatifs aux médias. Euh, ça comprend euh, les télécoms, ça comprend la publicité, ça comprend l'organisme de vérification de la publicité, euh, pour peu qu'elle demeure, euh, ça comprend tous les organismes en question qui sont pour partie privatisés, qui ont des statuts très différents, etc. On fusionne tout ça et on attribue à ce Conseil national des leaders l'ensemble des missions correspondantes. Ça c'est la clé de voûte. Parce qu'on ne peut pas parler d'indépendance des médias, je dis un des médias, la question de l'indépendance des journalistes est liée mais elle n'est pas identique. Hein. Euh, on ne peut pas parler d'indépendance des médias si on n'a pas un pouvoir constitutionnel qui lui-même soit indépendant, bien relativement indépendant. On sait très bien que les, des médias qui seraient totalement indépendants mmh. du pouvoir politique et du pouvoir économique, c'est une vie de esprit. d'esprit, mais enfin on peut quand même essayer de desserrer les taux et là pour l'instant il serre à la gorge euh, les journalistes et par voie de conséquence les usagers. Première mesure. Deuxième mesure, liée à la précédente. Constituer un service public de l'information et de la culture. Elles sont liées. Parce que si on ne veut pas que ce qui est public passe pour étatique, bureaucratique et Corée du Nord, il faut effectivement que l'organisme qui contrôle les médias publics ou le service public soit un organisme relativement indépendant. Autrement, l'accusation viendra aussitôt, dès que l'État s'en mêle, c'est l'étatisation, c'est l'intervention du pouvoir politique, etc. etc. Qu'est-ce que c'est ce service public de l'information et de la culture C'est un service public qui s'adosse à deux formes de propriété La propriété publique, c'est-à-dire euh, euh, la propriété euh, des chaînes de télévision, des radios, de l'audiovisuel public, etc., mais aussi l'AFP, mais aussi... Euh, d'autres choses sur lesquelles je dirai dans un instant, et la propriété associative. Propriété associative, ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier des médias sans but lucratif, tels que définis dans le plan AMER, ça peut signifier des médias des associations. Il y a évidemment un déséquilibre considérable en termes de force entre la propriété publique dans ce secteur comme l'audiovisuel et ce que peuvent être des médias associatifs, même s'il s'agit de médias de la presse écrite, un hein, déséquilibre tout à fait considérable en termes d'audience, en termes de, de, de, de, de capacité financière, etc. etc. Mais c'est adosser un service public à ces deux formes de propriété est un enjeu de société tout à fait considérable. Il ne faut pas mépriser ce que sont les médias associatifs comme médias de proximité, de démocratie participative, d'implication dans le renouvellement du journalisme, même si dans l'état où il se trouve aujourd'hui... Disons que les choses ne sont pas absolument glorieuses, même s'ils sont très nombreux. Est-ce que vous pourriez juste donner quelques exemples de médias associatifs Les médias associatifs, ce sont les radios les radio -libres, radio libres, même si euh, aujourd'hui elles ont traversé des difficultés. C'est la presse associative locale. Il euh, y a actuellement une coordination euh, qui a des difficultés à exister publiquement et financièrement, hein, même s'il y a quelques quelques centimes d'euros qui leur ont été consentis, consentis euh, qui regroupent jusqu'à 50, 100 euh, médias associatifs, locaux, etc., mais qui, qui dans la perspective que, sommairement tracée ici, ne pourraient que se développer. C'est-à-dire que pour, comment dire, l'incitation à avoir des médias de proximité, des médias démocratiques, des médias associatifs, des médias qui seraient sans doute des médias de parti pris, de toutes les formes de parti pris, hein, il ne faut pas se faire là-dessus, il n'y a pas de, cause de, de raison de les, de les limiter a priori. C'est un, un argument qui est un argument important. Pourquoi je souligne cet aspect C'est pour arrêter de dire secteur public et un service public. Ce n'est pas vrai. Le secteur public tel qu'il fonctionne aujourd'hui, on y reviendra peut-être dans la discussion, n'est pas un service public, c'est un secteur public en situation de concurrence. Euh, totalement faussé avec de grands médias qui sont des médias privés, en particulier avec la principale chaîne de télévision européenne, à savoir TF1. On imagine mal que placée en situation de concurrence avec une, avec une chaîne comme TF1, pour ne pas parler de toutes les chaînes qui, qui débarquent euh, à raison de 3 ou 4 par semaine quasiment, hein, parce que c'est ça rien d'autre à foutre qu'à qu distribuer des, des fréquences, quoi. Euh, ça puisse constituer un service public. Donc deuxième clé, celle-là. Troisième clé, la question de la concentration et de la financiarisation des médias. Je m'en tiens à des généralités. Je pense qu'il faut éviter les faux problèmes. Euh, la concentration des médias, et notamment la concentration de la propriété des médias, fait courir des risques très graves au pluralisme. C'est vrai. Mais la concurrence aussi. Parce que la concurrence, quand elle sait une concurrence pour des parts de marché est une concurrence mimétique qui fait que des médias qui sont en situation de concurrence produisent à peu près la même chose. Euh, je veux dire, entre BFM, TV et ITV, il faut prendre une loupe pour déceler des différences significatives. Voilà, pour donner un exemple rapidement. Donc, il faut essayer de, de décentrer un tout petit peu le regard. Et pour décentrer le regard, il faut faire deux choses. La première, qui a été évoquée par Pierre Imbert il y a un instant, c'est que le moteur des concentrations, c'est leur financiarisation. C'est ça qui pose problème, ce n'est pas la concentration en tant que telle. C'est la financiarisation qui pèse tout son poids sur les modalités, non pas de la coopération ou de la compétition, mais de la concurrence, en termes en terme marchands, eh et qui pèse tout son poids quand on voit les mesures de concentration qui sont à l'œuvre et les raisons pour lesquelles elles sont à l'œuvre. Phénomène d'autant plus grave, cette financiarisation, et là je m'arrête un tout petit peu, parce que ça, ce sont des phénomènes récents que on avait rapidement diagnostiqués il y a 3 ou 4 ans, mais qui sont à l'œuvre désormais, que les principaux acteurs dans le domaine des médias aujourd'hui, ce ne sont pas les propriétaires des médias pris isolément. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont propriétaires de télécommunications, de fournisseurs d'accès. Ce sont des concentrations qui sont des concentrations multimédia, et en particulier de concentrations qui font des télécoms, des acteurs majeurs de la propriété des médias. Quand SFR, par exemple... Eh bien, Donne accès sur le portable, sur tous les nouveaux supports, à un nombre limité de titres qui, comme par hasard, sont les titres des propriétaires de la SFR, eh bien, vous comprenez bien qu'il y a un problème de pluralisme qui se pose assez rapidement et de qualité de l'information. Parce que l'information que l'on publie, que pour être accessible sur des portables, sur des supports de ce genre, est évidemment une, une information extrêmement courte. Ce sont des titres, c'est rien du tout, quoi. Il n'y a qu'à se balader sur les portails en question pour voir qu'il n'y a pas grand-chose dessus. Il n'y a déjà pas grand-chose dans les médias en question. Alors quand on passe sur des sur portables ou sur les, ou sur les tablettes, c'est absolument terrible. Avec, j'y reviendrai peut-être dans la discussion, un risque tout à fait considérable de dualisation de l'information. C'est-à-dire que malgré toutes les limites, et elles sont nombreuses, de la production de l'information, disons qu'il y a une diversité qualitative qui correspond à des diversités sociales tout à fait respectables, y qui font qu'on peut lire une presse, consulter des médias différents selon ses goûts, selon ses proximités sociales, etc. Là, il y a un risque de dualisation considérable, c'est-à-dire une information pauvre pour les pauvres, et une information riche, pour les lecteurs du monde diplomatique, je dis ça uniquement pour l'embêter. Bien. Voilà. Donc là, il y a un problème sérieux. Donc je disais décentrer le regard en posant la question de la financiarisation au premier plan plutôt que la question de la concentration. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre de mesures anti-concentration pour pourra peut-être détailler dé dé, dé, dé, dé tout à l'heure. Mais ça veut dire avoir cette, cette, cette, cette visée-là. Pourquoi parce que la principale moyen de lutter contre la financiarisation des médias, et on voit bien comment les choses sont liées, c'est évidemment de donner la priorité à un service public de l'information et de la culture. Tout ce qui permet de développer un tel service public tel que je l'ai grossièrement euh, tracé, est effectivement un, contre, un contrepoids tout à fait considérable à la financiarisation et la concentration en question. Surtout si qu on limite cette concentration et qu'on se débarrasse d'un certain nombre d'acteurs n'ont rien à y faire dans la mesure où ils bénéficient de marchés marché publics. Vous aurez remarqué d'ailleurs, vous êtes suffisamment averti pour ne pas être surpris qu'il y avait un engagement de François Hollande, c'est ça, euh, de, de mettre un terme à la propriété des médias détenus par des, des groupes qui bénéficient de marchés publics. Euh, on n'a rien vu venir. Même, même pas une rustine, que dalle. Ça c'est le troisième point. Quatrième point, rapidement, tout cela ne va pas, et c'est là que se pose le problème du pluralisme et de l'indépendance, mais d'abord de l'indépendance, sans de nouveaux pouvoirs donnés aux journalistes et salariés des médias. Alors, allons vite. On nous invente à peu près tous les mois des comités théodules en tout genre pour contrôler la déontologie, pour s'assurer que les journalistes sont indépendants, etc., etc. Il y a quelques mesures simples à prendre bien, qui conditionnent toutes les autres. Ce sont les deux principales revendications des syndicats de journalistes, ou des principaux syndicats de journalistes, je veux dire s'agit, et s'agit cgt Premièrement, donner un statut juridique aux rédactions avec des pouvoirs étendus. Elles n'ont pas de pouvoir de statut juridique, et elles n'ont pas de pouvoir, à part des pouvoirs de voter, on a vu ça encore récemment, des motions de défiance, Bien, et puis vous avez le propriétaire qui dit, euh, dit euh, c'est écrit, euh, les motions de défiance, on s'en fout. Quoi. Bon, doter les rédactions d'un statut juridique avec des pouvoirs étendus au sein des médias, et particulièrement, évidemment, et conditionner euh, la modification du système de financement de la presse écrite, mais plus généralement de l'ensemble des, des médias, à l'existence d'un tel statut juridique. Deuxièmement, faire en sorte que, ce que tous les propriétaires de médias refusent depuis des années, que les charges de déontologie, qui sont une espèce de, bon, de, de minimum de SMIC, hein, de la pratique journalistique, sont intégrés à la convention collective. Les propriétaires des médias se sortent qui sont très bien d'avoir des chartes éditoriales, média par média, ce qui leur permet, de, ça permet récemment, à Jean-Daniel de sortir de sa retraite pour expliquer que, attention, il ne faut pas trahir la pensée du fondateur et le rôle qu'il a pu jouer pendant des décennies. Ce sont deux conditions, ce sont des conditions élémentaires. Et on se débarrasse de deux ou trois illusions. Première illusion, parce qu'il faudrait ré réagir à l'actualité aussi, hein. première illusion, ça, ça devient de plus en plus pressant, qui fait que le CSA intervient dans le domaine de la déontologie. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle, il n'en a pas la légitimité, il n'en a pas la qualité, ce n'est pas son job. Bien. Alors, il lui arrive de dire des choses à peu près sensées, parce que parfois il y a du bon sens dans les décisions du CSA. Là, il vient de sortir une décision euh, qu'on qu a non, avertissant... <rire> Il ne faut quand même pas exagérer, avertissant un certain nombre de chaînes de télé qui avaient quand même des, des, des trucs sexistes qui n'étaient pas jolis, jolis à, à, à voir ou à écouter. Bon, mais ça n'a absolument aucune incidence. De, deuxième illusion, parce que ça aussi, ça sort régulièrement. La dernière loi Bloch, c'est-à-dire vraiment la dernière rustine à poser sur le système des médias après les promesses tonitruantes du même Bloch, d'ailleurs, hein, ça a consisté à inventer des comités théodules. Bien, comme les a désignés le SNJ, moi je reprends l'appellation et l'excellente, c'est-à-dire des comités d'éthique composés de personnalités indépendantes, nommées on ne sait par qui, auprès des propriétaires et des sociétés de journalistes, n'ayant qu'un pouvoir de simple consultation. Non, s'il doit y avoir quelque chose comme un conseil de déontologie, il doit être totalement indépendant, avoir ses propres modalités de désignation, et dans tous les cas, cela relève au premier chef des rédactions euh, et des comités d'entreprise. je vais compliquer un peu le jeu. Enfin, des rédactions et dotées d'un effectif statut juridique. Dernière chose concerne, je ne vais pas être trop long, la question du pluralisme. Alors là, il faut quand même dire deux, trois choses pour prendre un peu le, le, le contre-pied de, de, de, de, de, de sortes d'évidence dans lesquelles nous vivons. Il y a une confusion constante, et constante, entre deux formes du pluralisme qui sont en principe distinctes. Il y a le problème du pluralisme de l'expression des formations politiques. appelons le le pluralisme partisan pour y voir plus clair. Bien. Il y a des règles à établir qui relèveraient d'un Conseil national des médias concernant les conditions d'accès des formations politiques à la parole publique, aux tribunes libres, aux émissions, etc., etc., mais ce pluralisme politique, c'est les, les petits comptables du CSA, qu'est-ce qu'ils font Ils comptent les temps de parole. Mais ça, c'est un pluralisme comptable. Parce que le, le temps de parole ne dit rien des conditions dans lesquelles on s'exprime. Absolument rien, n'est-ce pas, Jean-Luc euh, oui. Mélenchon c'est oui. quelque chose. Bon. Euh, mais d'autres... C'est vrai de, de, de tout. C'est-à-dire, à quelle heure Si vous passez le, dans une émission de télé à 3h du matin, que c'est comptabilisé comme le temps de parole ça n'a pas de sens ouais. et puis de savoir quels sont les journalistes que vous avez en plateau donc il y a un problème de journalisme partisan l'aspect comptable il n'est pas compliqué c'est quelles que soient euh, les euh, les règles électorales c'est proportionnel intégral calculé sur la dernière élection de, de portée nationale voilà on prend ça comme point de repère, et avec ça, on a les temps de parole, et on arrête avec les équités qui sont plus ou moins équitables, et où c'est les sondages d'opinion qui servent à établir l'équité, sondages d'opinion qui, évidemment, n'ont rigoureusement qu'un sens, enfin bon, et on tourne en rond comme ça pendant des années. Mais là, il y a un problème qui est un problème sévère, qui regarde la composition, rappelons-la comme ça, gentiment, enfin oui, gentiment, de l'éditocratie. Parce que tant que les intervieweurs, journalistes, etc., sont des journalistes qui vivent dans le monde clos et dans le microcosme des principaux partis actuellement dominants, récemment dominants. Évidemment, le pluralisme comptable, le compte n'y est pas, pour toutes les formations minoritaires de, toutes, de, de, de, de tout horizon, hein. le compte n'y pas. Donc là, il y a un problème très très sérieux. Et là encore, c'est le rôle des sociétés de journalistes de veiller à faire en sorte que... Les intervieweurs, les commentateurs, etc., etc., respectent un minimum de pluralisme effectif, c'est-à-dire qualitatif, en ce qui concerne les conditions d'expression des formations politiques. Et puis, lié à ça, il y a ce qu'on peut appeler le pluralisme éditorial. Or, le pluralisme éditorial, il ne se résout pas média par média. Pourquoi Parce qu'il y a, il y a une, une fausse évidence. Ce n'est pas parce que j'ai le choix entre. Je dire, c'est un choix assez limité entre Marianne, l'Express, le point parmi les hebdomadaires, bien, que euh, j'ai accès au pluralisme, parce qu'aucun citoyen ne va lire les trois journaux en question, qui se ressemblent tellement d'ailleurs qu'ils perdraient beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Mais euh, euh, Donc présenter le pluralisme comme étant une, la pluralité des titres, c'est un leurre, c'est un leurre absolu. Et si on ajoute à ça que ce pluralisme éditorial, ne, ne, ne se confond pas avec la multiplicité si on ajoute à ça que ce pluralisme éditorial même dans des médias qui donnent la parole un peu à tout le monde est réfugié, il y a un problème qui est un problème sévère donc il y a des règles qui devraient être fixées par un conseil national des médias concernant la pluralité effective des opinions des journalistes, des journalistes. on a analysé depuis des années et des années ce qu'il ce qui en est par exemple du pluralisme sur les questions économiques Bon, bon. c'est pas mal d'insister, quoi. Nicolas Dose, Nicolas Dose, Nicolas Dose, quand il y Nicolas c'est François Langlais. Donc on a fait de la question assez rapidement. Hein. Bien. Je crois que je vais m'en tenir là. Donc je, je résume. Euh, constitutionnaliser un Conseil national des médias réunissant les principaux pouvoirs et de composition de la plus démocratique possible constitution d'un service de public de l'information et de la culture adossé à deux formes de propriété et à ah, Julien et au oh, Julien quelque chose. Et puis il y a un problème qui est un problème très sévère, c'est que si on dit que les télécoms sont des acteurs décisifs, je terminerai par là, sont des acteurs décisifs de la propriété des médias et, des, et, de, et de la production d'information de, de façon plus ou moins directe, alors se pose le problème de la nationalisation effective. Effective et de l'intégration de services publics, ne serait-ce que d'orange et peut-être de limiter un tout petit peu la dispersion de la, de, entre eux, Bouygues, SFR, etc., etc. Et là, rendez-vous avec les institutions européennes. Est-ce que je peux demander quelques précisions okay. euh, concernant, euh, en, en particulier, la mesure euh, relative au pluralisme éditorial euh, Vous avez évoqué euh, la, le fait que ces règles, les règles du pluralisme, seraient fixées par le CNM. Mmh. Mais euh, qui serait chargé de les faire appliquer C'est-à-dire, est-ce que ce seraient les journalistes eux-mêmes euh, qui seraient en mesure de le faire Ou est-ce qu'il y aurait, euh, je ne sais pas moi, des conseils... Alors... Euh, il y a eu une consultation à laquelle je me suis rendu avec l'un de mes plus beaux pulls verts, aussi sur le, la qualité de mes pulls verts, mmh. euh, faite par une Madame Céline et parce qu'ils ont envisagé à, à un moment donné de faire un conseil de la presse qui serait chargé de la déontologie. Mmh. Bon, euh, ça peut se concevoir, mais à condition que le conseil de la presse en question soit doté soit ouvert, soit fermé d'abord aux propriétaires, parce que ce qu'ils avaient envisagé, c'était encore un organisme paritaire dans lequel les propriétaires des médias et les représentants des journalistes se retrouveraient à égalité, non, il n'y a pas égalité sur cette question-là, et soit ouvert à tous les acteurs, qu'il s'agisse des formations politiques, qu'il s'agisse des usagers, qui là, peuvent avoir une représentativité ça peut se faire par tirage au sort, ça peut se faire euh, sur simple déclaration volonté d'y participer, et qui aurait un pouvoir d'intervention, ça ne peut pas être un pouvoir de sanction, mais un pouvoir d'intervention disant, là, euh, l'anglais Nicolado, ça fait un peu trop, quoi. Hein? Voilà. Bah c'est consultatif, être... alors, c'est consultatif. Oui, je pense que ça ne peut pas être autre chose. Mais si vous me trouvez quelque chose qui peut être un peu coercitif, je ne vois absolument aucun inconvénient. Et si je comprends bien également, sur la, la mesure précédente sur les nouveaux pouvoirs euh, euh, dont, euh, je dirais, les, jour, les journalistes et les salariés des médias, euh, ces chartes de déontologie qui seraient intégrées aux conventions collectives, euh, de la même manière, j'ai cru comprendre que ce seraient euh, les rédactions qui auraient le pouvoir de faire respecter euh, ces chartes-là. Il y a deux choses, okay. ça, ça, ça des trois choses. La première, c'est que... C'est plus symbolique qu'effectif, qu les chars déont... ouais. bon. Enfin, les symboles, parfois, c est, c est, c est, ça peut être très ouais. puissant dans certaines circonstances. On vient de le voir récemment avec la charte déontologique de, de, de, les effectué, chartes de des, des, des ont... chartes du, de, du groupe Le Monde, enfin, de toutes ah, les, oui. les, euh, qui, qui ont été invoqués dans un sens ou dans un autre à l'occasion du licenciement de' de, de, de Lancelin. Bien. Donc, les syndicats de journalistes ils sont attachés. La première mesure, c'est qu'elle soit annexée aux conversions collectives, tant qu'elle demeure. C'est la première mesure. Été, ouais. Ça, c'est une mesure symbolique contre la façon qu'ont les propriétaires de privatiser les, les, les chartes de déontologie. La, la deuxième chose, c'est qu'on euh, peut toujours se doter d'un organe de presse d'une charte de déontologie si les sociétés de rédacteurs n'ont aucun pouvoir, s'agissant de la fixation de l'orientation éditoriale du titre de, euh, tant que le plan Humbert n'est pas complètement adopté, ce, euh, de, du choix des, des, des actionnaires, le choix de la direction de la, de la rédaction. Parce que, le, comment dire, l'affaire Haut de l'Anstrain, c'est un cas d'école. Je, je vais m'arrêter un instant dessus C'est un cas d'école parce que ce qui s'est passé à ce moment-là est limpide. Limpide. Vous avez un conseil de surveillance qui réunit les actionnaires qui, au mois de décembre, dit au directeur de la rédaction, Croissando, dit ça ne peut pas durer, il faut changer d'orientation éditoriale. Donc on voit très bien comment le système fonctionne, ce n'est pas la peine euh, d'être complotiste, de voir le, le bras du capital intervenant directement, là il le fait au vu et au su de tout le monde. Plusieurs mois passent, il ne se passe rien, ça s'agit dans la rédaction de l'ordre, il ne se passe rien, et subitement, Croissando, la veille d'un conseil de surveillance, décide de mettre à l'écart Aude Lancelin. Et Pierre Asseline, mise à l'écart, pas encore le licenciement. Le lendemain, le conseil de surveillance se réunit, il a donné des garanties, il est donc reconduit dans ses fonctions, donc on voit très bien comment fonctionne la chaîne hiérarchique, c'est limpide, c'est cristallin. Et le conseil de surveillance en question débat du licenciement d'Aude ce qu'on apprend euh, euh, quelques semaines plus tard. Bon. Entre temps... Je simplifie pour ne pas être trop long. Entre-temps, les sociétés de journalistes interviennent, celle de l'Obs, celle du groupe, et disent que ce pas possible, vous jetez sur notre déontologie et sur notre morale un, un soupçon intolérable, etc. Oui, mais elles n'ont aucun pouvoir. Elles ont eu le pouvoir de voter une, une motion de défiance. Bon, Une motion de défiance, il y en a eu une, une contre Michel Phil, ça n'a pas empêché de continuer à, de sévir sur France Télévisions. Bien. Euh, aucun pouvoir. Donc il y a la question charnière, c'est le pouvoir donné aux, euh, aux sociétés de rédacteurs. Je ne dissimule pas puis je termine. qu'il y a là un problème, que, personnellement, je ne vais pas trouver de solution, mais enfin si vous en trouvez une, je prends. Euh, c'est qu'il y a la... c un problème de représentation des journalistes, quel que soit leur statut, soit dit au passage, CDI, CDD, stagiaire, etc., etc., et des autres salariés des médias. Parce qu'on ne peut pas considérer que dans un média quelconque, tout le pouvoir concernant l'orientation éditoriale, euh, les choix d'investissement, les choix euh, économiques, etc., ne reviennent exclusivement qu'aux euh, journalistes. Alors, il y a des comités d'entreprise, il y a un problème d'harmonisation euh, structurelle et, et à, à, à concevoir entre les deux. Je n'ai pas, pas beaucoup d'idées sur la façon dont ça peut se faire. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de poser le principe. Voilà. Si des sociétés de rédacteurs, dans des médias de surcroît sans but lucratif, version plan eh bien ne sont pas dotés d'un pouvoir effectif, de type coopératif, alors tout ce qu'on raconte sur le reste, c'est du vent.